peu, les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, euh, ça va être une vidéo de comment, au final, j'ai aménagé ma chambre dans un espace qui me, bah, qui me correspond et dans lequel j'apprécie vivre. Et un espace aussi qui est celui dans lequel la majeure partie de mes vidéos est tournée et enregistrée. Et donc, du coup, bah... Euh, déjà, je trouvais ça intéressant de vous montrer parce qu'il y a eu pas mal de travaux parce que on a... notre propriétaire nous a autorisé à faire ces travaux-là, donc c'était chouette. Et puis, euh... Et puis, je vous avais demandé tout simplement sur les réseaux sociaux si c'était quelque chose qui vous intéresserait. Et comme vous avez répondu positivement, bah, du coup, euh, j'ai fait ça. Je me sens un peu coupable de ne pas faire de vidéos plus euh, sérieuses, entre guillemets, plus analytiques de, de problèmes... Euh touchant la transcendentalité, etc mais euh, mais voilà je suppose qu'il faut qu'il faut un petit peu de tout là c'est sûr que sur la chaîne il y a eu une pause qui était quand même relativement longue à cause de l'incendie du fait que j'avais pas d'endroit à moi etc donc maintenant j'ai un endroit à moi vous avez déjà pu le voir sans doute sur des vidéos précédentes mais euh, j'ai pas encore retrouvé complètement mon rythme donc euh, Euh... Là, vous pouvez voir que la peinture c'est fini. Là, je suis en train de racler la peinture qui est sur les petites goulottes en plastique avec un couteau parce que c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Et là, je suis en train de regarder comment les goulottes marchent, genre comment ils passent les fils électriques pour pouvoir rajouter des fils à moi, donc quatre fils euh, informatiques pour pouvoir connecter un écran qui est plus grand, qui est une télé qu'on a récupérée, qui est dans la pièce du coup, qui est de l'autre côté du mur, parce que bah maintenant on vit toutes les trois et euh, bah du coup quand on veut regarder des séries ou des trucs comme ça, c'est sûr que juste un ordinateur portable posé sur une table basse entre nous trois, c'est vraiment pas genre pratique et genre nous caler toutes les trois dans ma chambre, c'est pas évident non plus parce qu'au final les chambres sont pas très grandes. Et, euh, et j'ai vraiment aménagé un espace un petit peu, euh, je ne vais pas dire minimaliste, mais euh, c'est-à-dire que tout est pensé comme étant potentiellement du décor. Et autant pour quand je Twitch slash stream depuis mon fauteuil de bureau que quand je filme des vidéos pour YouTube. Donc du coup, au final, il y a bien un gros tiers de la chambre qui est vraiment pensé uniquement pour pouvoir faire de la vidéo, et après euh, sur le tiers restant, euh, enfin sur les deux tiers restants, il y a le lit qui prend une place assez conséquente. Donc euh, bah du coup il a fallu passer tous ces câbles dans ses petites goulottes, mais le problème en fait c'est qu'il n'y a pas la place. Il faut loger un câble HDMI, une rallonge USB, un câble jack et un câble Ethernet, parce que la box est aussi de l'autre côté. Et il euh, bah, y a plein de moments où genre j'ai juste pas réussi à tout rentrer euh, parce, que, bah, parce que les goulottes sont de taille inégale Alors des fois elles sont suffisamment grandes, des fois non J'avais pas envie de changer les goulottes parce que les goulottes ça coûte cher en fait Et euh, et voilà c'était vraiment galère Donc du coup j'ai rectifié ça euh, souvent au gaffeur blanc Donc c'est vraiment pas top parce que en fait Autant ça tiendrait, ça marcherait Mais ça tient pas Donc il faut que je trouve une autre solution et donc là, j'ai loué un perforateur à béton, et euh, bah, du coup, je, je perfore mes murs pour pouvoir fixer des étagères. Alors, en fait, c'est un peu comme une perceuse, sauf qu'en plus de tourner, ça tape très très vite, et euh, c'est assez impressionnant. J'ai fait ça en premier, du coup, dans la pièce que vous ne voyez pas, pour fixer euh, une étagère pour poser la télé dessus, parce qu'on n'a pas de notre télé. Euh, et ça a très bien marché, le mur était, j'en sais rien, il devait être très homogène, je suppose Et du coup c'était nickel Et euh, sur ce mur, c'était plutôt pas mal aussi Genre c'était carrément enthousiasmant de, de commencer sur ce mur là euh, Donc c'est une étagère qui se fixe en 5 points, vous allez voir moi bon, j'ai pas de lunettes de protection donc du coup j'ai pris des vieilles lunettes 3D que je me trimballe depuis plusieurs années et qui au final me servent de lunettes de protection depuis, euh, bah, depuis des années aussi, depuis que je les ai en fait. Donc c'est pas bien du tout, hein, comme, comme disait l'autre ne faites pas ça chez vous, mais dans l'absolu c'est plutôt pas mal. Et alors là c'est l'autre mur et là c'est de la brique. Et du coup, ça saute parce qu'une brique, c'est creux, etc. Et du coup, elle guidait un petit peu le perforateur là où elle voulait. Donc, ça faisait vraiment n'importe quoi. Donc, là, du coup, c'est Fausse qui a décidé de cadrer mes fesses. Parce qu'elle trouve ça mieux. <rire> ça va arriver plusieurs fois dans la vidéo. Hein. Euh... Bref, et du coup, euh... bah, c'était vraiment la galérance. Parce que la brique... En fait, le perforateur il attaquait, ça avait l'air d'aller et puis après, pouf, il genre bougeait de genre 2 ou 3 cm et je faisais un trou pas du tout là où je voulais, donc euh, c'était vraiment pas top. Donc là j'ai fait une sorte de pré-perçage de surface, c'est à dire que je mets juste un petit point pour essayer de voir comment ça réagit, et pareil, ça réagit vraiment n'importe comment, donc euh, c'est vraiment pas top, au final j'ai trouvé une solution. C'est à dire que j'ai enlevé le mode où ça tape très fort. Voilà, donc en fait je savais pas du tout ce que je faisais. Euh, comme on voit là, il y a des, des trous qui se chevauchent. Enfin voilà, bref. Et en fait, j'ai percé de l'autre côté de la cloison, donc du coup, il y a des trous dans le dans le placard de Sylvia qui est juste de l'autre côté. Du coup, ça a mis plein de poussière de briques sur ses fringues et tout. Donc, il a fallu faire des machines, etc. Il a fallu, genre, gratter la, la brique qui, qui traînait de l'autre côté, parce qu'en vrai, on n'a pas masqué les trous, parce que bon, ça, ça se voit pas plus que ça, je veux dire, c'est dans le fond d'un placard. Mais, mais voilà, et donc du coup on voit que je galère parce que j'utilise une autre technique, j'utilise pas le perforateur, j'utilise juste en mode perçage et donc du coup bah, ça marche vachement moins bien mais au moins c'est beaucoup moins aléatoire, ça guide vachement plus C'est pas très clair. Hein. Je te dis, je suis déjà pas très clair quand je parle de transidentité, mais alors quand je parle de faire des trous dans les murs, c'est épique comme c'est pas clair. Donc là, j'enfonce des petits machins en plastique pour pouvoir visser dans le mur. En vrai, ils vont se torsader à l'intérieur, et du coup, quand on va visser, ça pourra plus sortir. Je... Voilà. Donc là, je m'étais trompé. Donc le dévisse. Je vais pas la séquence où je visse. Juste la... des séquences assez aléatoires là. Bref. Du coup je vis ces espèces de gros supports en métal qui vont qui vont, bah, qui vont tenir l'étagère hein. au final c'est aussi simple que ça je galère un peu, je sais plus, je sais plus pourquoi je galère. Alors, voilà. Et attention, on va glisser l'étagère bien comme il faut. Bon, c'est pas évident. Et euh, c'est parce que en fait, les, les genres, trucs comme ça ils sont un peu genre, plus séparés donc avec l'élasticité du truc, bah, ça tient bien en place. Et heureusement que ça tient bien en place parce que euh, comme mon mur il n'est pas plat, on, on voit qu'il y a un jour, là où il y a mon ombre, il y a un jour, et bien, du coup je ne peux pas visser correctement les petites vis qui vont dans l'étagère et dans le trou qui est sous ces trucs-là. Donc euh, bah, du coup là, il est fixé juste avec une seule vis sur Je, suis là, je suis à côté de l'étagère, il n'est fixé qu'avec une seule vis. Je crois que c'est la seule étagère qui est vissée avec une seule vis, les autres sont vissées correctement, mais celle-là, le mur n'était définitivement pas à cette plat. Donc oui, ces étagères, elles sont pas du tout conçues pour être utiles, en vrai, hein, elles sont conçues pour être... pour poser uniquement des éléments de décor. Donc, il n'y a vraiment qu'une volonté de bah, genre esthétique dedans. Et voilà, la chambre finie avec Christina qui est sur, sur le lit. Bon, en vrai, je l'ai déplacée pour qu'elle soit sur le lit. Je sur le lit. Euh, bon, elle faisait rien. C'est euh, ah, pas comme si je l'avais trop embêté. Puis, au final, elle est restée sur le lit tout du long, puis après, elle s'en Donc, voilà, voilà. Euh, il manquait plein d'étapes, je voulais vous montrer des étapes où vous montez, etc. Mais, euh, les meubles, mais, euh, je ne les ai pas. Euh... C'est un, peu... un peu abrupt, mais euh, dans l'absolu, voilà, c'est ma chambre comme elle est maintenant. Je suis très contente de comment ça donne. Il y a un mur qui est un peu vide, je pense que je vais peut-être une ou deux filles de plus, mais bien plus. Euh, J'ai un nouveau sac à main, qui n'est pas un sac à main, qui est un sac à dos, comme le précédent au final. Mais voilà, le plus chouette. Et voilà, le décor. Qui demande encore à être amélioré. Il y, y a des trucs qu'il faut que je vire parce que c'est un peu le bazar, il y a des trucs qu'il faut que je rajoute enfin, que... Voilà. Au final, j'ai une étagère de décor principale entre guillemets et il faut vraiment que je sois très précautionneuse sur cette étagère principale parce que c'est elle qui véhicule le, le plus de choses. C'est elle qu'on voit le mieux. Donc il faut, faut, faut tout le temps que j'essaye de trouver une, une espèce d'harmonie, que je tombe pas dans la surenchère. Euh, je pense qu'il y a des éléments de décor qui bougeront. Euh, et voilà. Donc, Du coup, je vous laisse avec ces... Rares images d'un d'un félin au repos. Et puis, euh, je vous dis à très bientôt pour une vidéo euh, plus sérieuse. Du coup, sans doute. Voilà. petit tipoui. tipoui.